Yo, c'est Aitiros, j'espère que vous avez la forme. Moi, ça va, impeccable. Voilà, j'ai voulu faire un petit podcast parce que je suis allé faire mon essence euh, avant-hier, moto, et j'en ai eu pour 15 euros, euh, <rire> 15 euros de, de, de, de super. Euh, et je ne suis même pas à fond du réservoir, il me reste deux barres, c'est euh, par rapport au, digi, au digital, deux barres avant d'arriver à fond, donc euh, ça mourir de rire. Euh, ou une barre et demie plutôt, une barre et demie sur six barres, voilà. Donc je, pas, je suis loin d'être à fond. L'essence étant à 2,17€ en Corse et à 2,06 euros, ne me trompe pas, le gasoil. Parfaitement, parfaitement euh, hors de propos, comme on dit. Hein, C'est vraiment le truc de tarif. J'ai un peu Joe Expert, j'en ai pour 110 euros de, de plein. Ça me dure une semaine et demie. Et ma moto, voilà, j'en ai pour à peu près 15 euros. Je ne suis même pas à fond. Donc pour faire un, un, un plein à fond, il faudrait arriver à plus de 20 euros. Donc voilà, c'est... Bon, bref. Mais il y a quelque chose que... Je parlais avec le pompiste, et c'est vrai qu'il m'a dit quelque chose, qu il était intelligent, il m'a dit, parce que moi j'ai dit, ah, avec la guerre en Ukraine, ça va, ça va, ça va augmenter encore les, les prix, lui il m'a dit oui, mais, mais il a dit, mais malgré tout, il a dit, mais qu qui, qui vous dit que c'est vraiment la guerre en Ukraine qui, qui, qui augmente les prix Il me dit, qui vous dit que c'est pas le gouvernement tout simplement qui s'amuse à lever les prix comme ça et que c'est en vérité c'est un impôt déguisé pour pouvoir renflouer les caisses de l'État. Parce que vous savez qu'on est vraiment dans le rouge. Hein. On n'est on est pas loin de la récession. Il y a des économistes qui ont parlé il n'y a même pas une semaine ou une semaine et demie. Ils ont parlé sur le Figaro et sur l'Express. Ils ont dit qu'on n'est pas loin de la récession. Hein. Carrément comme en Grèce. Hein. On est avec le gouvernement Macron, qu'on a fait cinq ans avec lui. Et maintenant avec la guerre en Ukraine. Et il paraît que là, on n'est pas loin de la récession. Hein. Donc qui vous dit qu'ils ne font pas un impôt déguisé pour pouvoir renflouer les caisses de l'État comme ça sur votre dos Je m'explique. Avant la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine, ça ne fait que 3 mois. Je crois que ça fait 100 jours hein, qu'il y, qu y a la guerre. Hein. Pas plus de 3 mois. Hein. Ça fait enfin, 3 mois et 10 jours, un truc comme ça, qu'il y a la guerre. Mais bien avant la guerre, l'essence était déjà chère. Parce que les gens gueulaient déjà que l'essence augmentait, augmentait, augmentait. Et il n'y avait pas du tout de guerre. Il n'y avait pas du tout de blocage. Il n'y avait rien du tout. Et l'essence, ça n'arrêtait pas de, de monter, ne me dites pas que c'est le Covid-19 qui avait augmenté les prix de l'essence, il faut arrêter les conneries à un moment. Le Covid, que ça a bloqué certains composants parce que les gens étaient malades, et ils ne pouvaient pas les produire dans les usines, bon ça se comprend, d'accord, mais pas l'essence, le, pas le, pas le, il faut arrêter les conneries. Hein. Donc, ça, ça ne cesse d'augmenter, parce que je sais, parce que c'est Bardella le le bras droit de, de Marine Le Pen au Front National, qui a, qui, a, qui a justement, qui a levé ce lièvre, qui a dit euh, ⁇ Attendez, il, il, ne me dites pas que c'est la guerre en Ukraine qui fait augmenter l'essence ⁇ il a dit ⁇ Les prix du carburant, il a dit parce que ça augmentait déjà, il a dit, un an avant, la guerre en Ukraine, on ne prenait pas les gens pour des nœuds ⁇ Donc moi, j ai, j ai, par rapport à ce qu'il m'a dit le type, là et, et c'est vrai que ce que j'ai constaté, moi, c'est vrai, j'ai dit, mais il n'a pas tort ce type Vu qu'on est vraiment pas loin de la récession et qu'on veut renflouer les caisses, qu'ils ne savent pas comment ils vont, comment, comment ils peuvent faire, donc moi je pense que tout simplement ils ont ils ont inventé un impôt. Ils ont ils ont ils ont ils prennent les gens pour des cons, comme ils ont fait pour la, la, le covid 19 où ils ont inventé une maladie à la con comme ça. Maintenant il y a il vous disent qu disons qu'elle y était le covid effectivement il y était parce qu'il est dans le monde entier mais il n'était pas si virulent aussi agressif qu'ils voulaient bien le dire. En réalité c'est une simple grippe un petit peu plus carabinée que les autres mais qui se soignait parfaitement avec des antibiotiques. Les les professeurs et les scientifiques l'ont maintes fois euh, euh, indiqué, hein. donc ne croyez pas ce qu'on vous dit, c'est des conneries. Et maintenant, ils vous sortent des nouvelles conneries, grippe, euh, varicole du sage, grippe de, de la tomate, n'importe quoi, que des conneries pour que vous fassiez vacciner, pour qu'eux s'en foutent plein les poches, et que tous ces, tous ces gens du gouvernement se, se, se prennent des, on dit, des dividendes, bien bien des bons dessous de table, au passage donc là, euh, pour, le, pour le carburant qui vous dit que c'est pas le gouvernement qui s'amuse à lever les prix comme ça, à vous faire, parce qu'il peut vous faire croire n'importe quoi, ce sont les rois des mensonges et les rois des mythos qui vous dit qu'il vous augmente pas les prix des carburants, ça fait un an que ça augmente le carburant, un an, ça fait là vous il vous trouve l'excuse, il oui c'est la guerre en Ukraine, mais c'est pas vrai, ça fait un an il y avait pas de guerre, il n'y avait rien, Poutine était complètement calme il ne faisait absolument rien, il avait... ne prenez pas les gens pour des cons c'est comme le prix du gaz et tout ça, qui disent que ça va augmenter tout ça. C'est des conneries, hein. en vérité, c'est eux qui augmentent tout ça. Comme ça, vous payez beaucoup plus. Total et tout ça, tous ces groupes pétroliers, eux, se remplissent les poches. Et en même temps, le gouvernement français se remplissent les caisses aussi. Parce que vous savez que quand vous faites l'essence, une grande partie de, de ce que vous payez part à l'État. Hein. Hein, je ne sais pas si vous êtes au courant. Le pompiste, lui, il a une partie infime hein, du carburant. Une partie infime et le, une grosse partie, c'est voilà, l'État qui, qui récupère. Hein. Enfin, même les pompistes, ils sont heureux hein, quand les prix sont comme ça. Là ils, là, ils se font une marge bénéficiaire encore plus importante que d'habitude. Hein. Là, ils s'enrichissent, hein, les mecs. Mais euh, là, ce qu'il y a, c'est que pour ma part, moi, je pense que le type a raison. En vérité, c'est un impôt déguisé. Il renfloue les caisses de l'État et vous, vous allez voir que le carburant va rester cher pendant 5 ans. Pendant 5 ans, que du gouvernement Macron, les prix vont rester chers comme ça. Vers la fin, comme, comme il va y avoir les élections, vers la fin des 5 ans. Ils vont, ils vont vous le faire bien baisser pour dire, ah, vous voyez, ça s'est rétabli, pour que, parce que le français était con comme un balai. Il va, comme ça, il va être content, il va les voter, mais pendant, cinq, pendant au moins 4 ans et demi, on dira, ou 4 ans, vous allez avoir les prix énormément chers, comme ça, à ce, ce niveau-là. Comme ça, ils se renflouent bien bien les caisses, et ils s'en mettent plein les poches, eux et leurs copains, et leurs potes. C est, c est, je, je balance une théorie, hein. je ne dis, je dis pas c'est comme ça, hein. je, je vous balance une théorie, vous me direz ce que vous en pensez dans les, dans les commentaires, mais c'est comme bizarre que le prix du carburant, en vérité, augmente depuis un an. C'est pas depuis qu'il y a la guerre, la guerre ça dure, ça fait trois mois, on dirait que c'est une éternité qu'il est laissé de non, ça fait trois mois, et ça fait depuis un an qu'elle qu augmente de manière exponentielle comme ça le, le prix du carburant. C'est comme à un moment on a dit aussi, euh, oui, regardez, il y a la famine dans le monde, il y a une famine, vous voyez les gens qui me oh, ils, euh, ils ont fait parler à Poutine, ils ont dit non, il a dit non, non, il a dit, moi, je fais la guerre cause ukrainienne, les, les bateaux remplis de provisions, il a dit, c'est de euh, toute agriculture ou autre, il a dit, ils peuvent très bien passer, il a dit, ni on les bombarde, ni on leur tire dessus, ni les mers sont minées, hein, il n'y a aucun problème, il a dit, ils peuvent passer, au contraire, il a dit, même, on les protégera pour qu'ils passent tranquillement. Oui, c'est que des conneries, en réalité, hein. <rire> c'est que des conneries. Hein. Tout ce que vous entendez à la télé ou sur Internet, tout ce qui est de ces, de ces, de ces journalistes, c'est que des conneries. Que des conneries. C'est du n'importe quoi. Ils vous font croire n'importe quoi. Je vous dis, c'est du n'importe quoi. C'est au même niveau que, comme j'ai fait sur l'autre podcast, le, le chèque alimentaire de 50 euros par mois, qu'il est tout fier de lui, le Macron, alors qu'en vérité, vous divisez par 30, ça fait 1,50 euro par jour. Qu'est-ce que tu vas bouffer avec 1,50 euro C'est vraiment du n'importe quoi. Ils vous font croire mais que des conneries donc voilà, j'ai fait ce petit podcast vous me direz, moi, je, écoutez euh, je vous balance une théorie maintenant, c'est vrai que quand il m'a dit ça, ça m'a choqué, j'ai réfléchi toute la journée je me suis dit, mais putain, le type il est pas bête au final, c'est vrai vous voyez, c'est tellement énorme la chose comme on dit, comme on dit toujours l'expression, plus c'est gros et moins tu le vois, c'est tellement énorme la chose que ça m'était même pas aperçu que ça je n'étais même pas aperçu de la chose de la supercherie, je me suis dit, mais c'est vrai au final qui c'est qui, en, qui encaisse le plus quand tu fais les plans ben, c'est l'État et comme ils sont pratiquement pas loin de la récession, ils se renflouent les, les caisses, mais complètement, attendez, alors là, c'est des, des milliards qu'on parle, hein. à chaque fois, tout, dans, le monde, dans le, toute la France, les gens font l'essence avec des tarifs de fous comme ça, c'est énorme, hein. et Total, et les, les, les, les gros groupes pétroliers, eux, s'engraissent à mort comme ça, tous ces copains, tous ces potes riches à Macron, comme ça, ils s'engraissent à mort, là, donc voilà, je... je... C'était juste pour dire ça, voilà, pour Vous vous direz ce que vous en pensez. Peut-être que je fais complètement fausse route que vous allez me sortir une autre théorie, vous allez dire non, t'as tort, c'est pas vrai, c'est pas si si ou ça. C'est possible, hein. De toute façon, je suis ouvert à toute discussion et j'écoute, un hein, moment que c'est dans le respect, qui passe sans insulte ou autre. Mais voilà, moi, c'est vrai que le type le pompiste m'a sorti ça, et je trouve que c'est pas faux. Ça peut, ça peut être vrai, voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous remercie pour votre fidélité, on est déjà 1540 sur la chaîne. C'est énorme, hein. ça augmente, ça augmente, ça augmente hein. euh, L'autre chaîne aussi commence à augmenter Je vous remercie, j'avais zéro abonné Elle n'a pas beaucoup la chaîne, je crois qu'elle n'a même pas deux semaines hein, La seconde chaîne, je viens de la créer Elle a déjà euh, 13 abonnés Donc c'est bien un, Voilà, donc je, vous en, je, je vous invite hein, Abonnez-vous également à la seconde chaîne Vous la retrouverez en en-tête de, de la première chaîne dans les liens hein, à côté de la présentation De, de, de l'en-tête de, de, de la chaîne Il y a des petits liens, c'est marqué Aïtiros, sept centaines et aventure cliquez dessus, abonnez-vous, hein. de toute façon c'est gratuit, et puis ça fait, ça fait augmenter la, la visibilité de la chaîne sur l'algorithme YouTube. Voilà, écoutez, merci à tous, je vous souhaite un bon week-end, bonne continuation, ciao ciao